Bonjour, nouveau débat sur TV78 dans le cadre des élections municipales. Débat aujourd'hui consacré à Villepreux et débat que vous pouvez suivre également sur l'antenne de Radio Sensation 98.4 dans les Yvelines. Cinq listes déclarées dans cette commune de Villepreux en date du 23 février. Leurs cinq représentants ont accepté de venir en plateau. Bonjour à vous cinq. Je vous précise et vous le savez déjà que ce, le temps de parole sera chronométré afin de veiller au mieux à l'égalité entre vous. Nous allons faire un premier tour de table pour pourquoi vous présenter à Villepreux Pourquoi vouloir revêtir l'écharpe tricolore Nous allons débuter avec Kouros Golgolab. C'est le tirage au sort qui en a décidé ainsi. Et puis pour la conclusion, nous irons ensuite en sens inverse, en fin d'émission, dans une heure. Kouros Golgolab, pourquoi cette candidature Je précise que votre liste sera sans étiquette, même si vous avez une sensibilité plutôt à droite. Et à l'origine, vous souhaitiez interroger, interpeller les candidats sur leurs propositions. Et finalement, vous avez décidé de vous présenter. C'est exactement ça. Je vous remercie de, de nous inviter pour cet exercice démocratique qui a permis depuis un mois, un mois et demi, de changer beaucoup de choses sur la ville et qui a permis d'avancer et de se repositionner sur beaucoup de certitudes. Et les projets ont changé. Je suis médecin et chirurgien ORL. J'habite Villepreux depuis 18 ans. J'ai trois enfants qui ont été scolarisés sur la ville et qui continuent à faire des études supérieures. Ils vont aller au collège, ils sont au lycée. Et je me permets de vous faire une remarque, une citation d'un grand homme qui est notre parrain à tous, le père de la nation. Il n'y a qu'une réussite qu'à partir de la vérité, c'est Général De Gaulle. Donc cet exercice, cette discussion en direct avec les candidats, c'est très important et ça permet de savoir et de connaître les positions de chacun. Je veux que Villepreux évolue, je veux que Villepreux augmente au niveau du standing, je veux que la taxation diminue, je souhaite améliorer la ville et donc j'ai réussi à convaincre des gens de la société civile, j'ai aucun élu dans mon équipe, euh, engagé dans, les, dans la vie associative, euh, de me suivre et de faire un projet très élaboré, travailler des centaines d'heures avec des thèmes bien définis, très succinctement et bien expliqués, qu'on soumet aux Villepreuxiens, qu'on soit élu ou pas, je pense que, comme je viens de dire, ça nous a permis d'avancer déjà beaucoup pour la ville. Sylvie semainmontel montel élue en 2008 dans la majorité de Stéphane Mirambeau, vous revendiquez plutôt une sensibilité à droite, mais là aussi une liste que vous dites sans étiquette, sans investiture ni soutien de, de parti. Des anciens membres de la majorité vous ont rejoint. Oui, bonjour, bonjour à tous. Donc, je suis élue depuis donc, 12 ans et donc 11 ans et demi dans la majorité municipale. Donc une expérience très riche depuis 2008. C'est vrai qu'on a fait énormément de choses. Le bilan est positif sur ces deux mandats. Donc c'est des points extrêmement importants sur l'ensemble des sujets. Je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé cet été, ce n'est absolument pas utile. Euh, ce qui est certain, c'est qu'à partir de septembre, beaucoup de villes prosiens c'est en plusieurs centaines, euh, m'ont sollicité, et parce que ce n'était pas prévu au programme, même si je suis prête, euh, ce n'était pas prévu, et les villes m'ont vraiment sollicité pour que j'aille euh, sur cette campagne, que je puisse me présenter. Donc j'ai bien réfléchi, et donc mes motivations, elles sont de plus en plus fortes, parce que du coup j'ai repris ma liberté. C'est une liberté qui, euh, qui est extrêmement, extrêmement importante. Il y a des choses qui ne m'allaient moins, et qui, donc, là, le fait de la reprendre, c'est euh, vraiment pour moi euh, fondamental. Et donc du coup, on s'est lancé dans la campagne depuis le mois de début décembre. Et donc, euh, et donc voilà, c'est parti. – Jean-Baptiste Amonique, délégué départemental du MoDem, à la tête d'une liste dite plurielle. On retrouve une dizaine d'élus sortants également à vos côtés. – Oui, tout à fait. Bonjour Wilfried, merci à vous pour l'organisation de ce, ce débat et à TV78. J'espère que ça sera l'occasion pour nous d'éclairer euh, certaines positions. Euh, tout à fait, moi je suis candidat depuis euh, le mois d'octobre, euh, avec euh, la liste Ville prédaturellement, qui est une liste qui rassemble à la fois des élus sortants de la majorité, mais également de la position, ce qui montre aussi notre capacité euh, à rassembler au-delà des clivages partisans, vous avez évoqué ma responsabilité de référent du modem départemental. Je ne m'en cache, cache pas, je ne me cache pas d'avoir une appartenance politique dans cette élection. Je pense que c'est essentiel de le dire. Nous avons effectivement des soutiens de plusieurs partis politiques, du nombre de neuf, qui sont à la fois des soutiens de partis politiques qui soutiennent la majorité gouvernementale actuelle, mais également de l'opposition, avec une connotation aussi très environnementale. Euh, Aujourd'hui, cette liste, elle est représentative de la commune, elle représente l'ensemble des générations, l'ensemble des quartiers avec, je le disais, de l'expérience incarnée par des élus, six anciens euh, adjoints sont euh, aujourd'hui dans mon équipe, et puis euh, des nouveaux visages, des nouveaux venus, qui arrivent avec euh, la volonté aussi d'apporter un nouveau souffle à Villepreux, parce que c'est dans cette démarche-là que nous souhaitons euh, nous inscrire. Euh, vous le verrez, au cours de ce débat, moi je ne suis pas là pour renier tout ce qui a été fait auparavant, ce qui a été fait et bien fait, je le dirai, je le reconnaîtrai sans problème, je pense qu'on, excusez ma expression, mais on crève en politique justement de ne pas avoir cette honnêteté intellectuelle de dire ce qui a été bien fait, en revanche, nous sommes à notre sens à la fin d'un système, à la fin d'un modèle qui n'est plus viable et plus durable pour Villepreux. Et c'est pour ça que j'aurai l'occasion aujourd'hui d'expliquer quel est le nouveau souffle que nous souhaitons impulser sur la commune. Également présent pour débattre sur ce plateau, concernant la ville de Villepreux, Stéphane Mirambeau, vous êtes le maire sortant, vous aviez annoncé un temps de ne pas vouloir vous représenter. Et finalement, aujourd'hui, vous faites campagne avec une liste sans étiquette, même si vous restez adhérent de La République en Marche. Je suis encore... Déjà, je vous remercie pour votre, pour votre accueil. Donc pourquoi ma candidature sur Villepreux Tout simplement pour, plus, pour plusieurs raisons. La première raison, quand, quand j'ai créé, quand j'ai pensé, quand j'ai imaginé le projet pour Villepreux en 2007, euh, je me suis rendu compte très très vite quand j'ai été élu que le temps administratif était particulièrement long et le projet que j'avais envisagé pour cette ville, je me rends compte qu'il faut encore un mandat pour pouvoir vraiment le mener à, à bien. Donc ça, c'est vraiment le premier, le premier objectif, la première raison de mon engagement. La deuxième raison, c'est que je peux aujourd'hui présenter un bilan de 12 années de gestion. Alors certains disent qu'un bilan, euh, ce n'est pas tout, certes, mais c'est souvent ceux qui n'ont aucun bilan d'ailleurs qui le disent. Un bilan, c'est la garantie pour les électeurs que je vais pouvoir faire et que je vais pouvoir affronter en toutes circonstances, les différents enjeux qui s'ouvrent à Villepreux pour ces prochaines années. Il faut bien rappeler également qu'on a besoin d'un maire expérimenté en, aujourd'hui encore plus qu'hier. Les communes sont en difficulté. Les dotations versées aux, aux collectivités sont encore une réalité. La hausse de la péréquation et, de, et demain, nous avons une crainte évidente, alors que nous vivons essentiellement de cela, de la suppression et des conséquences de la suppression de la taxe d'habitation. Également, nous pourrons parler des montées en puissance de l'inter. Communalité. et demain, ce sera un sujet, nous n'aurons pas le temps seulement d'en parler, il y aura le sujet des fusions de communes qui arrivera également sur la table. La dernière raison, c'est que moi, je me rends compte aussi, parce que ça fait 12 ans que je suis à la tête de la ville, que la situation de Villepreux reste encore extrêmement fragile et que toute décision irresponsable, comme certaines que je peux lire, pourrait mettre à mal et rendre et, et, et mettre Villepreux dans une situation extrêmement dangereuse. Voici pourquoi, pour ces quatre raisons, je suis candidat une nouvelle fois pour briguer mon troisième et dernier mandat. Avant de passer la, la parole à la dernière candidate, petit rappel juste technique, si vous pouviez vous redresser un tout petit peu, Monsieur Mirambeau, voilà, comme ça on vous verra mieux à l'image par rapport au, au cadre des caméras. Voilà pour la petite précision. Valérie, ben, également candidate, vous souhaitez mener une, mener une liste pardon, sans étiquette que vous dites citoyenne et plurielle à vos côtés des élus du conseil municipal qui siégeait dans la majorité également et vous êtes adhérente, sauf erreur de ma part, à La République en marche donc, euh, oui, mais écoutez, je suis fière de me présenter aujourd'hui devant vous. Donc, je suis Valérie Bain. J'habite à Villepreux depuis plus de 20 ans, où nous avons élevé nos trois enfants. J'ai un diplôme de docteur en pharmacie. Je suis diplômée d'une grande école de commerce. J'ai travaillé pendant plus de 20 ans dans l'industrie pharmaceutique. Et puis, depuis quelques années, je dirige un EHPAD dans la fonction publique hospitalière. Donc, je sais à la fois travailler dans l'univers du privé et dans l'univers du public. Alors. Je vais juste faire un petit rappel sur ce qui s'est passé avant l'été. Moi, Avant l'été, nous nous sommes montés à agir avec vous contre le projet d'urbanisation à outrance qui nous était proposé par la majorité municipale. Nous avions une préfiguration de liste en face de nous, composée de Madame Sevin, de M. Amonique et de M. Mirambeau, qui briguait un troisième mandat. Après les épisodes de l'été, nous voici arrivés avec cinq listes aujourd'hui. Bon, alors nous, Agir avec vous, euh, fidèles à notre projet, nous sommes euh, du coup une nouvelle équipe avec un nouveau regard pour la ville. Et finalement, c'est une chance pour les villes villeprosiens parce qu'effectivement, nous faisons bouger les lignes et, des, et du coup, nous sommes leaders dans la réflexion puisque certaines de nos propositions sont maintenant reprises par les, les listes concurrentes. Bon, on peut juste euh, s'étonner qu'il faille attendre un, un troisième mandat pour que cela puisse arriver. Voilà, D'autant plus que nous, du coup, sans mandat, sans Réseau, j'ai le plaisir de vous annoncer aujourd'hui que nous avons monté un projet autour de la culture qui est si cohérent que le directeur du théâtre de Fontenay-le-Fleury, M. Jean-Daniel -Jean Laval, a proposé d'être notre mentor dans le cadre de la mise en place de ce projet autour du théâtre de Villepreux. Mmh. Voilà pourquoi je pense que oui. qu'un nouveau regard est intéressant pour les Villepreuxiens. Voilà, pour ce premier tour de table, nous allons aborder euh, un maximum de thématiques. On va essayer euh, le temps qui nous est imparti. On va commencer tout de suite avec la question des, des finances. Nous allons débuter avec euh, vous, Sylvie Sevin-Montel, puisque vous avez un, un petit peu plus de temps de retard, un peu moins de parler pendant la présentation. La question des finances, sujet forcément euh, important. Premier des sujets, des engagements de l'État, disparition de la taxe d'habitation, font qu'aujourd'hui, plus que jamais, les communes doivent faire attention à leurs dépenses. Euh, Sylvie Sevin-Montel, quelles sont vos propositions sur la thématique des finances euh, Vous souhaitez tout d'abord, euh, c'est ce que vous avez annoncé au aux électeurs, réunir régulièrement les agents pour présenter la feuille de route et le budget municipal, afin de rester dans les clous aussi. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai que les finances, c'est le sujet central pour nous. C'est peut-être moins glamour que tout le reste que de parler de théâtre, etc., mais c'est le sujet central. On ne peut pas parler de projet si on ne parle pas de finances, de prévisionnel et d'une gestion responsable. Je vais faire un petit, temps, un petit retour en arrière. En 2008, quand on est arrivé, on avait une commune qui était très, très, très surendettée. Entre 2008 et maintenant, elle a été considérablement désendettée en plusieurs millions. On le doit aussi à un adjoint au maire qu'on avait en 2008, qui s'appelle Cyril Tricard. Et c'est vrai qu'il a contribué plus que largement à pouvoir désendetter la ville, renégocier les emprunts. Il y a tout un travail comme ça qui est capital. Alors évidemment, ça fait, pas, ça fait moins rêver que de parler de projets de théâtre ou de piscine ou d'autres choses. Mais c'est un sujet extrêmement central. Notre objectif, c'est de bien évidemment maîtriser la fiscalité, on va continuer ce qu'on qu a fait depuis 2008, de maîtriser la fiscalité, de maîtriser les finances de la commune, parce que c'est vrai, et, et, et ça a été dit tout à l'heure, on, on est quand même très malmené par l'État, il faut quand même le dire, on a des gros sujets d'inquiétude extrêmement importants avec la, la suppression de la taxe d'habitation, elle va être a priori compensée, mais alors on, on, on, on, on, on habille l'un pour déshabiller l'autre, on parle de taxe foncière qui va être enlevée au département. C'est quand même très confus tout ça, extrêmement confus. Donc on peut être très très inquiet de ce côté-là, d'où l'intérêt et, et vraiment l'élément extrêmement important d'avoir un projet qui soit réalisable finançable mais c'est pas que des mots, c'est de la réalité, c'est-à-dire que quand on parle du théâtre, bien évidemment moi je suis ravie de reprendre ma liberté parce que c'était suffisamment douloureux à l'époque en 2010 de pouvoir le réouvrir et lui redonner une nouvelle vie mais ça sera pas avec une somme à six chiffres, il faut être extrêmement raisonnable là-dessus pouvoir le dire et je peux vous dire que j'ai déjà des contacts avec des producteurs etc. pour qu'on puisse vraiment faire quelque chose sans du tout impacter sur le budget de la ville de façon globale. On va aussi bien évidemment être très responsable sur le fonctionnement, parce qu'il va falloir optimiser les coûts de fonctionnement, c'est évident. On est dans une période où on va continuer ce qu'on faisait depuis 2008, donc il ne s'agit pas de réemprunter à, à, à, à tour de bras, pas question de, de, au niveau des RH d'augmenter, ça c'est juste plus possible. Il faut que les méthodes soient raisonnables, qu'elles soient responsables on va bien évidemment, parce que vous savez que j'ai reçu le label Génération Terrain, faire un budget participatif. Je l'ai reçu fin octobre 2019. Donc ça en fait partie. On va le, on va le créer. On va pouvoir dégager un peu là-dessus, parce que ça permet aussi de donner un peu la parole au, au projet des villes preusiens. Donc, euh, donc ce point, et je vais m'arrêter là. Je vous, en vous, en en vous ne preniez pas trop d'avance et que vous ayez le temps de vous ouais, exprimer ça, sur les autres sujets courants, Golgolab. Euh, vous, vous êtes plutôt critique sur ce qui a été fait jusqu'à présent sur le plan des finances et ce qu'on peut lire dans, dans vos différentes déclarations jusqu'à présent. Alors, comme un homme politique, il ne croit jamais en ce qu'il dit, il est toujours étonné quand on le croit sur parole. C'est Churchill qui a dit ça. Le Villepreux, monsieur, monsieur le maire, depuis 2008, il présente le taux de taxation le plus élevé de toutes les villes aux alentours. J'ai les diagrammes. Oh, attendez, je vous ai laissé parler, ne me coupez pas. Taxe d'habitation en rouge. Vous avez 10 communes. On est le plus élevé. Entre 2010 et 2015, on a été même plus enlevé. Quand on va sur vos registres, on regarde jusqu'à 23-24%. Alors, vous le cachez à un moment donné, c'est même un peu flou, on ne le voit pas rien. très bien. Je vous laisserai parler. Je cache rien. Je vous laisserai parler. Euh, vous rejoignez un petit peu les mêmes modes de fonctionnement qu'en conseil municipal. Je vous oui. en prie, laissez parler. Oui. Bah, développer Taxe foncière, la ville, par le on temps. a un plus mauvais, c'est mmh. la ville des clés. Vous confirmez, les gens en ont marre. Mmh. Sur les fonciers non bâtis, toujours le rouge, mmh. c'est mmh. Villepreux. Pourquoi parce que les électeurs sous les fonciements bâtis pouvaient les taxer, ils sont 6 ou 7, Et ils ne passent pas lourd. Les gens, c'est avec ça, madame, qu'ils financent les projets de la ville. Vous me dites que le, les dotations de fonctionnement ont baissé, bien sûr, parce qu'on n'a plus de commerce. On est la dernière ville de 50 ans en Yvelines au niveau des subventions de 50 ans en Yvelines. Pourquoi, monsieur Tous les commerces du village, alors vous dites le village, ça n'existe pas. Je vous rappelle, monsieur, que la vieille ville, on l'appelle le village. Quel est le nom de la ville Quelle est l'origine du nom de la ville Qu'est-ce qu que ça veut dire, Villepreux C'était des pommiers, des poiriers, je crois. Des poiriers C'était ça, ça oui. Alors, le problème, c'est que la meilleure force d'un homme politique, c'est la culture. Vous ne connaissez même pas, vous êtes 12 ans au pouvoir. Je suis désolé. Alors, Villepreux, il a été cité, c'est une ville millénaire. Okay. Euh, Villepreux, ça veut dire le village pierreux. C'est. C'est mm -hmm. le nom de la ville. Quand vous me dites que le village n'existe pas, 70%... Qui, qui vous a dit ça Vous l'avez mis sur un post Facebook, tout le monde l'a vu. Vous <rire> dites que pour osgol il parle de, de village. 70% non, du, pas du un village. territoire de la ville est agricole. Bien sûr. Quand on dit rural, c'est l'adjectif pour dire à la campagne. Dans votre ça projet, laisser, monsieur, dans, votre, dans votre étude euh, enquête publique, il parle d'une ville à la campagne rural, ça veut trop dire trop campagne. De Dernière de chose, sur les finances. Alors, sur les finances, après, euh, sur les finances répondre, voilà et, les désendettements de la ville, comment vous, comment vous fonctionnez. Au moment où Mme Valadon arrive, effectivement, euh, la ville risquait d'être sous tutelle. Les comptes se redressent un petit peu en 2007-2008. Vous savez, je vous ai cru sur parole, mais quand il y a eu des bisbilles, j'ai dû aller voir, creuser, et je sais lire, Monsieur, monsieur le maire. Et à partir de là, je vois que la dette, ça reste à peu près pareil. Vous avez beaucoup d'entrées d'argent, parce que les taxes sont très élevées, vous avez des constructions, vous avez... Je vous laisser 10 secondes, allez-y concluer. Voilà, et les finances diminuent au niveau de la dette en 2013-2014, avant les élections municipales, et vous le savez pourquoi Parce que, bien sûr, le préfet, il vous l'a remonté, monsieur le maire, et on va le sortir. Stéphane je vous fais forcément répondre, puisque vous avez été interpellé. Juste un peu, monsieur, ce qui va être très compliqué dans ce... Débat à 5, si les quatre tombent sur le si mois, ça va, ça va être extrêmement compliqué. Si vous souhaitez S'il y, si, y, si non, non, si y, y, y a un, un, un sujet, de sujet qui aurait dû faire consensus quand même au niveau de la gestion de la ville, c'est bien la responsabilité budgétaire qui a été la mienne. Elle est citée en exemple par de nombreux maires aujourd'hui. Pourquoi vous êtes en train de dire pourquoi vous avez une taxe d'habitation, une taxe foncière élevée parce qu'on n'a pas de fiscalité professionnelle, cher euh, monsieur. Pourquoi on va regarder les clés sous bois. Pourquoi on n'a pas On va regarder les clés sous bois. pas une fatalité. Les clés sous bois, 6,5 millions de retombées de fiscalité professionnelle versées par Saint-Quentin pour 17 000 habitants. Pour Villepreux, c'est combien, monsieur Vous qui avez tout regardé. Combien de nous avons Pourquoi voilà. non, non, non, non, ce n'est plus à vous de parler. Maintenant, j'ai pose une euros. question. 600 000 euros. 700 000 euros. 000 euros. 600 000, ouais. 000 euros versus 6,5 millions. Donc c'est normal que si vous voulez qu'une ville fonctionne avec tous les services qu'il y a, laissez-moi parler bon, s'il voilà, vous, vous plaît, avec toutes, avec toutes. Vous redressez un tout petit peu pour ne pas cacher voilà. la caméra, Stéphane Mirambeau. Si vous voulez que Villepreux fonctionne avec tous les services que vous aimez, il faut bien évidemment qu'il y ait de l'argent pour pouvoir les mettre en place. On Quand on, on a un facteur de 10, ce n'est plus possible aujourd'hui. Si avec Mme on peut s'exprimer sur le sujet. Oui, mais, vrai, mais si je... vous passez la parole, vous inquiétez mais pas. Mais si, voilà, il a été interpellé, Stéphane Mirambeau. Ça va être extrêmement compliqué pour moi. Vous avez répondu si vous souhaitez parler de propositions aussi. Non, moi je je dirais juste, parce que là je suis attaqué sur les finances, chose extraordinaire, je crois que personne ne m'a jamais attaqué sur, sur ça. Villepreux, euh, ville 12 ans c'est quoi C'est 2 millions de dotations euh, issues de l'État en moins, c'est 1 million de prélèvements en plus, et par contre c'est 65% de désendettement, 17 millions d'autofinancement que nous avons pu mettre en place pour financer oh nos projets sans aucun emprunt, et une épargne nette positive qui est, repassée, qui est repassée positif dès mon arrivée. Il n'y a la pas eu une augmentation de la fiscalité. Il n'y a pas eu une, une augmentation de, de la fiscalité. C est, c est pour ça. Monsieur, ça va être difficile. Je sais faut Donc, si vous donc, non, mais donc, voilà, non, mais Ça vous va être parler, compliqué. Faire vos propositions. Ça va être compliqué, monsieur. Parce que si c'est ça, moi, je réponds à, à tout quand je suis attaqué de manière extrêmement vous dure. Parce que là, c'était extrêmement dur. Et donc, je, réponse, je ne pourrais pas... Je vais uniquement me défendre. Sur vos différentes propositions, vous avez sur la question des finances proposées, notamment la mise en place d'un comité zéro dépense oui, inutile. on va aller encore plus loin. On a optimisé de toute façon les dépenses depuis 12 ans maintenant et c'est pour cela que malgré les mauvaises nouvelles, nous sommes encore en vie et nous sommes une commune libre qui n'est pas sous tutelle de la préfecture. On peut encore aller plus loin, mais ne rêvons pas. Toutes les économies, énormément, ont été faites. Et si vous avez des personnes qui ne veulent même plus que la ville se développe, expliquez-moi comment vous allez pouvoir trouver encore les centaines de milliers d'euros pour compenser les baisses de l'État qui se continuent et Monsieur Amonique elles se continuent peut-être, elles se ralentissent peut-être à l'échelle de la France, mais elles continuent à l'échelle de Villepreux, le je peux vous en assurer, je peux vous par en le assurer, notamment par le, p... euh, par le mécanisme de péréquation. Madame Ben est allée la République en marche donc vous devriez bien connaître le sujet. Jean-Baptiste Monique, vous avez la parole. Nous vous écoutons sur la question des finances. Alors, on va parler des finances en essayer de recentrer le débat. En tout cas, votre alliance, euh, Monsieur Golgolab et Monsieur Mirambeau, semble bien lointaine. Euh, la façon dont vous avez euh, la, 10 la, jours, la possibilité de 12 ans pour Alors, vos si je, peux, si je peux juste me permettre, non. ne venez pas nous reprocher de Mais ne pas, pas, pas avoir de parler du fond et de vos Mais propositions si les uns les autres vous. Je préférerais que le signaler. Mon temps pour n'est pas si je, peux juste sure, Allez si je peux juste terminer, je rappelle juste les règles, tout le monde a accepté de venir et merci encore une fois à vous cinq, le but c'est de présenter pour les électeurs, les électrices, vos propositions donc si vous vous interpellez les uns et les autres forcément On vous aurez vraiment. moins de temps pour parler du fond et l'émission ne pourra pas être allongée, nous devons nous arrêter de toute façon. Jean-Baptiste Amonique, c'est à vous. De façon très concrète, déjà euh, nous nous engageons avec les villes prénaturellement et je m'engage à titre personnel si je suis élu maire à ne pas augmenter la fiscalité locale. Je n'augmenterai pas les impôts des villes preuziens, ça c'est une première chose, personne ne dit ici, je le dis. Ah, si je dis bon. ouais, ouais. Ensuite, euh, euh, vous dire que moi, quand j'arrive quelque part, j'aime bien savoir où je mets les pieds. Donc, même si je suis d'accord, la situation a été assainie après un mandat communiste euh, incarné par euh, Madame Valadon, euh, dont certains sont d'ailleurs sur euh, votre liste, Madame Bain. Euh, mais euh, je souhaite qu'on ait un audit, je souhaite qu'on ait un audit financier qui sera ré réalisé par la Chambre régionale des comptes dès notre arrivée, parce que nous avons besoin de savoir exactement où nous mettons les pieds. Je suis désolé, mais quand un maire est également adjoint aux finances, ce pas normal. On n'a pas eu toute la transparence nécessaire sur les finances, même si je vous reconnais, M. Nirambeau, et je vous reconnais, je l'ai dit en début de, de débat, que les finances ont été assainies. Bon, maintenant, quand je disais tout à l'heure aussi en introduction qu'on était au bout d'un système, au bout d'un schéma, c'est que le schéma était le suivant, c'était de dire on a des bijoux de famille, on les vend, on densifie à une période où je suis d'accord, la ville avait besoin d'évoluer et la ville avait besoin d'avoir des nouveaux logements, avait besoin de répondre aussi à des attentes et à des besoins locaux. Donc on avait besoin de créer des nouveaux équipements et donc de dégager de l'excédent pour pouvoir réaliser ces investissements. Sauf que le schéma, c'était de dire on densifie, on construit, on fait de l'expansion urbaine avec ce que ça a comme conséquence sur l'environnement et euh, on obtenait des recettes fiscales comme, ce, comme cela. Bon, je pense qu'on est arrivé euh, euh, au terme de ce schéma-là. Aujourd'hui, il faut qu'on ait un second souffle. Et ce second souffle, c'est de, de trouver de nouvelles possibilités de financement. Vous avez parlé de la taxe d'habitation, je suis d'accord. La taxe d'habitation va être compensée par euh, la part foncière, de euh, par la taxe foncière départementale. Euh, après, il y aura une réforme de la fiscalité locale également en 2023. C'est quoi les, les pistes de financement aujourd'hui qu'on que, qu peut dégager euh, Déjà, euh, euh, M. Golgolab l'a un peu dit. Euh, sur le commerce de proximité, quand vous dites qu'on n'a pas de recettes liées à la taxe professionnelle, ce n'est pas une fatalité. Je suis d'accord, je ne souhaite pas que Villepreux devienne les clés sous bois, je ne ah souhaite ouais, pas que Villepreux ah devienne plaisir euh, en termes d'aménagement, en termes de, de vie économique, mais une vie économique locale de proximité, euh, on pourrait la développer, on pourrait avoir des mécanismes un peu plus incitatifs pour faire venir le commerce. C'est bon, 50 ans budget des euh, le, patrimoine, le, le, mais si, les, le, le patrimoine communal, Le patrimoine communal. plutôt que de construire à chaque fois que vous avez une idée, vous avez un équipement, regardez ce qu'on a dans le Giron euh, communal. On a aujourd'hui des salles municipales, on a aujourd'hui des équipements publics qui ne sont pas valorisés. Moi, je préfère rénover, requalifier certains équipements pour justement euh, financer euh, de, nouveaux, euh, de nouveaux équipements qui euh, serviront aux villes plutôt tout de suite de se dire construire, que nous que nous construisons. Qu'est-ce que j'ai construit Donnez-moi en fait un exemple de ce que vous venez de non dire. Qu'est-ce qu que, je... que vous venez de dire Vous venez de dire que je, con, je construisais au lieu de réhabiliter. Ce... Donnez-moi en fait un exemple, cher monsieur. Ce... Bah, Qu'est-ce que vous avez réhabilité mais Vous me dites que non, je construis qu que... au lieu de réhabiliter. C'est que dans oui, votre tête, quand vous avez en fait Alors, un exemple. Oui, Donnez-moi votre oui, exemple. Donnez-moi un exemple. exemple. exemple. C'est-à-dire que le quartier des Hauts-du-Moulin. Ce du que j'ai construit, c'est la crèche. Non, mais le quartier des Hauts-du-Moulin, évidemment, vous avez quand même donné votre accord pour qu'on ait une expansion. Mais il n'y a pas de réhabilitation là-dessus. Mais non, mais justement, c'est ce que je vous dis. Donc vous, vous voulez avez... que non, je réhabilite fait... l'existant au lieu de construire un nouveau quartier Attendez. Ce que je suis en train de dire, c'est que votre façon de fonctionner, qui a marché pendant 12 ans parce que la ville avait besoin d'évoluer, de se développer, ce n'est plus possible aujourd'hui. Aujourd'hui, de toute façon, on n'a plus de foncier, ce qui veut dire que si on doit, et je suis d'accord, une ville est en on constante évolution, si on a besoin aujourd'hui de ça créer des nouveaux équipements, équipement, on ne peut pas le moment, faire. Aucun, – Aucun exemple, monsieur Ammonique, ça, vous, vous, vous, peut, vous, on, donnez, on, vous donnez allez, vous. vous avez forcément le plus de retard, vous avez écouté jusqu'à présent les uns les autres discuter, on aimerait entendre vos propositions sur les finances. – Oui, surtout que... Nous, quand on analyse la façon dont est gérée la ville, on a une autre façon, une autre stratégie financière à proposer. C'est-à-dire qu'elle soit toujours aussi rigoureuse, puisque vous avez été rigoureux dans votre méthodologie, mais plus équitable vis-à-vis -vis de, de tous les villes prosiens et sur toutes les générations. Par exemple, parce que finalement, tous ces projets d'urbanisation, et nous l'avons mis dans notre programme, c'est que depuis l'année 2016, où finalement nous avons tous ces logements, nous avons aussi une, une diminution de notre capacité d'autofinancement. Donc là, nous sommes arrivés à moins de 500 000 euros d'autofinancement pour une ville de 10 à 13 000 habitants à la fin de l'année. C'est quand même relativement peu. Nous avons peu de marge de manœuvre. Alors effectivement, il y a eu beaucoup de fonciers de, de vendus et ça a contribué à la diminution de la dette. Donc en fait, on a vendu du foncier. C'est pas viable. Mais, est pas mais, est, mais quel, quel Alors, est le foncier que j'ai vendu C'était je je vous ai écoutez, je vous ai. Quel est le écoutez, foncier que nous avons mais vendu fonciers Les fonciers services techniques ont été et vendus. Et puis et puis. Et puis nous avons aussi euh, du coup maintenant les bulles hein, du Trianon qui oui, ont été vendues. Parce y a un Donc en fait, gymnase, ça pour, fait deux un, pour un total de, de 8 millions d'euros, c'est quand même assez conséquent. Donc effectivement la réduction de la dette, elle s'est faite euh, au dépens en fait du foncier et nous et, du coup nous prive de solutions pour le futur. Alors que finalement il y a, a d'autres façons d'aborder euh, les financements. Et je ne crois pas effectivement euh, au regard de ce graphe là. Que la densification urbaine que vous nous avez proposée soit la panacée pour assurer la a qualité sauvée, de vie sur Paris. Elle nous a sauvé. Sur Villepreux pour l'instant. Combien, combien a permis de rentrer dans les caisses de la ville le quartier des Hauts-du-Moulin, phase 1 et 2 Vous avez regardé les chiffres. – Vous Alors, avez tout tout, tout chiffres. Ch – Du coup, c'est encore moins monsieur, de répondre. Ah, monsieur, ah, mais, mais, si vous souhaitez répondre, non, je peux je vous donner les chiffres. – Non, je ne veux pas que vous me donniez les chiffres, moi je vais vous donner les miens. En fait, ce que nous reprochons en fait, à votre gestion, c'est que tout a été orienté sur le budget d'investissement. Ça veut dire que le budget de fonctionnement a servi à alimenter le budget de fonctionnement. Ah, – C'est toujours le cas le budget' engagementgement de tout, tout à fait. mais du coup on a créé un nouveau quartier au dépens du budget des voiries au budget ben dépens... ben, si, ben, puisque l'excédent bascule sur euh, depuis de nombreuses années l'excédent bascule Pardon. sur l'investissement donc ça c'est ça que nous voulons absolument maintenant rééquilibrer en redonnant du, du coup des moyens pour le fonctionnement du quotidien. Et vous faites comment On va eh s'arrêter ben... là sur la question des, des, des, <rire> des, des finances, sinon nous allons faire l'émission entière, nous avons fait la moitié de l'émission sur la question des finances déjà, et je vous, vous l'annonce. Valérie Bain, je vous laisse la parole, vous avez plus de retard, nous, on va parler d'urbanisme, et ouais. euh, c'est dans la prolongation du sujet des, des finances de toute façon, euh, sur la question de l'urbanisme, et j'imagine que les uns et les autres auront beaucoup à dire, puisqu'il y a plusieurs projets sur lesquels vous souhaitez aussi revenir, euh, notamment vous souhaitez geler le projet Central Park. Oui, parce que pour nous, l'urbanisme, c'est avant tout en fait, un, un espace, un lieu où on s'épanouit en famille, où on peut laisser nos enfants évoluer dans la ville de façon sécurisée et leur donner un peu de liberté. Donc du coup, ça, ça implique une certaine conception de la ville que l'on retrouve finalement dans le quartier de la Hébergerie, du Prieuré ou du Trianon. Voilà, c'est ça aussi qui fait la qualité de, de vie de Villepreux. Donc, euh, du coup, euh, nous, on n'est pas contre euh, le, les nouveaux projets euh, immobiliers, mais par contre, on veut respecter, en fait, cette, cette identité et cette, ce charme, en fait, de la ville de Villepreux. Donc, euh, voilà. Donc. Ce qu'on a vu en fait sur ces dernières années, c'est quand même des projets à outrance. Juste pour les villes prosiens, on était une ville de 10 000 habitants, à la fin de l'année, on sera 13 000. Donc hein. c'est quand même. Euh, quelle était l'urgence à, à augmenter la population Et encore, je ne compte pas le, le projet de Central Park, ni les, les bulles qui viennent d'être vendues pour construire aussi une centaine de logements. Non, non, euh, les bulles, c'est pour euh, financer le gymnase. Mais pas des, haut des du appartements. Premier mot, je vous passe voilà. aussi la parole les uns et les autres, Valérie, Bain, sur cette question de. de de, de l'urbanisme, pardon, si Donc, vous avez euh, des propositions à présenter, allez-y. Oui, bah justement, ouais. c'est d'abord de, de, de faire un stop, de voir comment on peut intégrer toutes ces populations, comment on peut vivre ensemble re-axer en fait sur le budget de fonctionnement donc pour la qualité de chacun, réhabiliter en fait effectivement les bâtiments publics qu'ils peuvent l'être, la mairie effectivement est un sujet, donc il y a probablement des... on peut en faire un modèle en termes de rénovation énergétique et puis du coup voilà, entretenir le patrimoine. Sylvie Sevin-Montel, mise à plat totale pour assurer l'équilibre urbanistique oui, alors tout à fait. J'aimerais bien, ce qui serait pas mal sur ce débat, c'est qu'on se recentre un petit peu, à mon avis, sur les projets qu'on peut porter, parce que si on revient toujours en arrière, on va avoir du mal à s'en sortir. Il faut aller de l'avant et être proactif sur ce qu'on peut proposer. Ça, c'est juste mon point de vue personnel. Sur l'urbanisme, c'est vrai que sur la, la centralité, il y a quelques années, j'avais alerté euh, à la fois le maire et les élus euh, qui étaient en charge de l'urbanisme, qui ne sont pas sur ma liste, du reste, euh, je, leur, je les avais alertés sur le fait qu'ils allaient trop vite sur la centralité. Je ne disais pas qu'il ne fallait, qu fallait rien faire, mais qu'ils allaient trop vite, que c'était un projet qui serait porté sur un mandat, voire sur deux mandats, parce que c'est très structurant sur la ville et qu'il ne fallait surtout pas déséquilibrer au niveau urbanistique, environnemental. Je ne parle même pas d'un point de vue financier, parce que le projet actuel n'est pas finançable, en fait. Donc, c'est donc vrai qu'à mon avis, ça a été trop rapide. Ça, c'était mon point de vue à l'époque. Donc, bien évidemment, il, il, comme je reprends ma liberté, il va de soi que je fais une mise à plat et qu'on prendra le temps nécessaire avec. Les, les villes prosiens, d'où mon annonce dans un de mes tracts où on fera un référendum citoyen, parce que ça sera important d'avoir la vie de tous les villes prosiens, des gens du Val-Joyeux, du village, du prieuré, de partout. Il faut que, parce que c'est tellement structurant qu'il faut avoir la vie de tout le monde et pas que les gens qui habitent dans ce coin-là. Je pense que c'est très très important. Ce n'est pas un petit projet, c'est un projet très structurant sur la ville. Sur le reste, c'est vrai qu'il y a d'autres projets qui peuvent voir le jour, mais il faut être extrêmement prudent, il faut être très attentif. Il y a un endroit qui pose, pour nous, qui nous pose un souci, c'est là où il y a la poste. Je l'avais annoncé dans une vidéo, la poste c'est un réel sujet parce qu'on a une épée de Damoclès pour qu'elle disparaisse. Je vais arrêter là, tout le monde aura compris qu'on tient à notre poste et qu'on tient à ce que ce service public-là reste pour les villes preuziens. D'où l'intérêt qu'il va falloir requalifier cet endroit-là pour redynamiser aussi les commerces qui sont, ne sont pas très jolis comme entrée de ville. Il va falloir trouver une solution pour requalifier cet endroit-là pour que les commerces soient un peu de meilleure qualité. Ils le sont déjà eux, voilà. mais que le, le, cet endroit-là soit, soit plus joli. Sur le reste, les bulles, bien évidemment, que heureusement qu'en décembre, on a voté cette vente des bulles. Sinon, on ne pouvait pas financer l'école. Vous imaginez l'école, l'école ne serait pas ouverte en septembre. Ça, c'est sûr, oui. si Monsieur on n'avait pas voté en recours. décembre. Donc, c'est très important. Et au niveau urbanistique, la mairie, je l'annonce aujourd'hui, parce que certains me font dire des choses que je n'ai jamais dite. Donc là, les choses sont très claires. Je n'ai pas de projet avec mon équipe, tous pour Villepreux, sur la mairie. Je ne mettrai pas la mairie par terre, que les Villepreusiens le sachent. Elle restera là et les projets se feront petit à petit et en, en lien aussi avec les gens qui habitent autour. Donc il n'y a pas de projet dans les tuyaux au niveau de la mairie. Jean-Baptiste Amonique sur cette question de, de l'urbanisme. Ensuite ce sera à Coros Golgola et ensuite à Stéphane Mirambeau pour, bon. pour ce tour de table complet. Et euh, Valérie Bins, je vous redonnerai aussi la parole si vous souhaitez intervenir puisque vous avez un peu plus de, de retard. Euh, Jean-Baptiste Monique, sur l'urbanisme, vous voulez mettre notamment un terme aux constructions périphériques c'est ça. Alors, juste parce que l'exemple des bulles, il est assez significatif, et vous venez de le dire, on avait besoin, et on aura besoin, quoi qu'il arrive, de la vente de ce terrain pour boucler le financement de l'école. En revanche, il n'y avait pas d'urgence à faire voter cette délibération avant euh, le renouvellement de, de mars prochain. Il n'y avait pas d'urgence. Euh, le problème, c'est que maintenant qu'on sait qu'il y a des nouveaux logements à cet endroit-là... oui, mais d'accord, mais ça pourrait être... Non, non, ils auraient pu très bien arriver après. De toute façon, il faut rassurer les villes villeproisiens sur, sur ce projet. Ce sera à la prochaine équipe municipale de délivrer le permis de construire. Alors, moi, je trouve que ce projet a été dénaturé, je parle début, là hein, toujours, par rapport à ce qui devait être fait initialement. Il devait y avoir du local... Euh, soit pour, des, soit pour euh, la, la vie associative, en tout cas du local municipal, soit potentiellement pour faire venir de nouveaux médecins, il y avait déjà des relations qui avaient été prises, ou pour implanter de la, du commerce en rez-de-chaussée, il n'y a plus rien, on est sur du 100% logement. Euh, ce projet-là, qui, euh, qui va faire venir de nouveaux habitants sur Villepreux, ça va créer déjà, euh, non pas un déséquilibre, mais ça, ça pousse... Euh, ça nous pousse à revoir euh, le projet Central Park où 250 logements étaient déjà prévus. Et ça, c'était une phase 1. C'est la phase 1. La phase 2, qui y avait aussi dans l'esprit de certains, c'était après, euh, comme Mme Sevin-Montel l'a dit, euh, c'était euh, potentiellement de mettre la mairie par terre pour construire du logement à cet endroit-là. Moi non plus, je ne le souhaite pas, je ne m'engage pas sur ça. Sur le projet Central Park, j'ai toujours été très clair pendant la campagne sur, ce, sur cette zone-là qui n'est pas, attention, juste euh, l'espace vert en face du collège, qui est aussi la pointe à Lange. Moi, je souhaite sur cet espace-là qu'on prenne le temps de la concertation. Mais le temps de la concertation, ça ne veut pas forcément dire. Moi, je, je, je crois beaucoup à, à, à la démocratie de proximité euh, et à la participation citoyenne, mais je ne crois pas que ça soit ce soit le référendum qui puisse gérer ce, ce genre de sujet. Ce que je souhaite, moi, sur cette zone-là, c'est qu'on prenne le temps de voir ce qu'on peut faire et quels sont les, les réels besoins. Je ne dis pas que cette zone n'évoluera jamais parce qu'elle évoluera. Ce que je souhaite c'est qu'on n'ait pas 250 logements dans un premier temps et qu'on qu arrive à requalifier l'emploi de Talange. Et oui, nous souhaitons avoir des futurs aménagements éco-responsables, c'est-à-dire ne plus empiéter sur les espaces naturels, les terres agricoles, les espaces boisés. C'est pour, pour ça que nous fixerons un objectif de zéro artificialisation nette au PLU. – Kouros Golgola, vos propositions, vous aussi vous, vous proposez suis, la suspension du projet central parti. – J'ai choisi Paris. de vivre à Villepreux pour la qualité de vie, pour la verdure, pour les champs. Avec ma famille, il y a le reste de ma famille qui habite là. Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé On a construit au, au bord des champs, j'étais installé des, un quartier, il fallait le faire. Je suis allé un peu plus loin au bord des champs. De nouveau, vous avez construit, je suis allé. Et là, je, je vais arriver aux clés, donc je m'arrête là. – Oui, mais vous, vous, vous achetez je, moi, quand même. – Je vous ai, Bien sûr, ah, okay. parce que je suis, euh, je suis engagé pour Villepreux, monsieur. – D'accord, donc vous vous engagez dans ce que vous critiquez après. Est-ce que vous délimitez le les, le, coudes, les, les, les vous temps de Vous m'avez coupé, mais Stéphane Mirambo je, je vous laisse intervenir juste après, vous pourrez répondre. Grosse Golgolab, j'aimerais vous entendre sur vos propositions en termes d'urbanisme. Voilà. Parce qu'il est sûr que si vous interpellez l'un ou l'autre, voilà. il voudra vous répondre. Tous les, tous les gens autour, enfin, monsieur Amonique, euh, monsieur Mirambo, madame Sevin, ils ont voté, oui. ils étaient pour le Central Park. Avec mes interventions, ils ont tous. Tous, ils se sentent tous. Madame, vous m'avez dit au mois d'octobre, j'ai un projet, je vais t'étonner pour Central Park. Je suis très étonné. Vous dites la même chose que moi. On met en suspens. Rien dit. Vous avez sorti sur la Gazette de Saint-Quentin le 25 octobre un article en disant le projet est cohérent, c'est parfait, je peux non, le modifier en faux. marche vous êtes agressif C'est faux, monsieur Golgolab J'ai je... ah, ah, mais... dit qu'il y avait non. des alors, bonnes je... je... est-ce que je les peux les répondre... les autres Alors, alors si... laissez-moi juste prendre la parole, s'il vous plaît, les uns et les autres. Une chose est claire, si vous parlez tous en même temps que on ne vous entendra pas. Monsieur Golgolab, s'il vous plaît, monsieur Mirambeau, s'il vous plaît, sinon c'est simple, vos micros seront coupés, on ne vous entendra plus parce que c'est inaudible. Cours Golgolab, voilà. vos propositions concernant l'urbanisme, si vous interpellez les uns et les autres, ils voudront vous répondre. Voilà. voilà. Donc, le Central, euh, Central Park, d'ailleurs, qui porte pas son nom, Central Park, c'est 4 millions de mètres carrés euh, à New York, de verdure. Moi, je l'aurais appelé votre, votre projet Central Dark. Voilà. Oh. Donc, vous allez mettre que de, du, du béton. Alors, vous n'avez même pas compris la philosophie de Central Park, monsieur. Donc, J'ai tout ce qu'il faut pour, euh, pour vous le montrer. Pour les bulles, vous en avez parlé. Vous, vous vous mettez avec le consentement, avec le vote de Mme Sauvin, avec vos amis qui, qui l'ont permis. Ils n'ont pas voté. C'est de laisser Ils faire l'abstention et de laisser faire, monsieur. Ils ont, ont laissé faire une partie du terrain du collège pour mettre un bâtiment, où ça, devant la, la pépinière que vous allez faire. 6000 m mètres carrés de constructifs, un bâtiment déconnant dans la ville. Ça va être le Valois où vous travaillez, où voilà. vous faites vos postes sur, euh, sur Internet. Et ça dénature la ville. Alors, ah, vous l'avez vendu déjà une première fois au conseil municipal, va... tout, tout, va, 15, être... 15 Sinon, tout va être en ligne. Vous l'avez vendu à un autre promoteur, 5, 4 850 000 euros. Aujourd'hui, vous le faites à 3 millions d'euros. Oui. Il y a 2 millions d'euros qui vous manquent. C'est ce que vous avez utilisé en 2013 pour rembourser la dette, le préfet oh, vous l'a dit. Là, là, tout là, va être en, en ligne. Vous pouvez les mettre en ligne. Hein. Bien sûr. Et quand, Bien on, sûr. quand vous voulez réajuster le budget en juin 2014, vous sortez de la salle, c'est M. Sling qui prend la parole, et le préfet vous avait dit qu'est-ce que c'est que ces bismes C'est le voilà. coût administratif, n'importe quoi. Mais qu'est-ce qu'on entend C'est hallucinant. C'est je vous, vous passe la parole. Juste, il y a un mot, Jean-Baptiste Monique. Vous voulez ce... réagir sur une chose Juste, Juste sur 5 secondes. Ce que j'ai dit, c'est que le projet tel qu'il était, ne me convenait pas, mais qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens. Ce qui va dans le bon sens, c'est d'avoir une réflexion sur la zone pour prévoir de nouveaux équipements. Moi, quand dans voilà. mon projet, je défends un vous pas espace pas collaboratif que pas parce que vous ou une maison de service public, voilà. c'est parce que vous je pense à, à, à la zone qui... de la Pantalange. Stéphane Mirambeau, c'est à vous. C est, c est, ça va toujours de toute façon, être, com être compliqué, je pense, pendant une heure. Ce qui est le plus impressionnant, monsieur Amonique, vous venez de dire en introduction que vous aviez sept élus avec vous, c'était sept élus qui ont porté le Central Park, ils étaient en face de moi lors des réunions pu publiques, à dire Stéphane, vous, tu as été extrêmement fort, et là non, une, Mirabeau, une fois qui passe, passe avec on vous. Aussi les Bien sûr, on on vous. aussi les alors, cette ils l'ont pas et... fait pendant plus de deux ans bah, parce que la durée quelle, de la consultation. Quelle, quelle est votre position monsieur Mirambeau, je... sur son vais le dire. est-ce je vais, je que est vous vous avez je vais français dire Stéphane Mirambo Stéphane j'aimerais vous entendre sur vos propositions concernant l'urbanisme sur les projets qui ont été lancés vous êtes aussi le maire sortant vous devez aussi présenter et échanger sur votre bilan extrêmement voilà alors sur sur l'urbanisation c'est toujours extrêmement drôle vu que c'est toujours le sujet qui fait peur le sujet on parle de ça c'est on on veut bloquer le maire sortant et pourtant, Villepreux s'est construit sur l'urbanisation. Il suffit de regarder l'histoire de cette ville, le, vi le village et les différents quartiers qui se sont mis en place après les uns et les autres. Vous citez les quartiers de la ville qui, aujourd'hui, très en cause la légitimité du trianon. Personne. Parce que ça fait partie de cette ville. Et pourtant, en 1995, la campagne des élections municipales a fait perdre M. Roulin justement à cause de ça. Et maintenant... Plus de 20 ans après, ça fait partie de la ville. Donc vous me dites, il y a trop de logements sur Villepreux, elle est où la jauge c'est la jauge des années 1900, des années 1950 ou des années 2000 Moi, je, je ne sais pas. Ce n'est pas, pas l'urbanisation qui fait peur. C'est la façon dont les maires l'ont mise en œuvre. Et je dois dire que l'ensemble des maires qui se sont succédés depuis les années 1920, c'est plutôt pas mal, non C'est une ville agréable, c'est une ville où on se sent bien. C'est même une ville, monsieur Golgolab, vous critiquez l'urbanisation, vous avez acheté deux fois dans le Trianon et dans les Hauts-du-Moulin, et vous venez de nous dire maintenant qu'il ne faut que plus rien ne bouge. Mais vous pensez que l'urbanisation, il suffit de dire, je suis contre, je suis contre, je suis contre mais de toute façon, il y a une pression de l'État. Mais vous pensez que vous allez bloquer tous les propriétaires qui veulent vendre Le central Park c'est un terrain majoritairement privé. On a trouvé un artifice pour bloquer tout projet d'extension. S'il n'était pas vu dans son ensemble, vous pensez que c'est le propriétaire -ce Aujourd'hui, si je, le projet, il est utile. C'est un, un beau projet. 19 000 mètres carrés de parc. C'est plus qu'aujourd'hui un pôle de services publics. Euh, – C'est Non, non, les Français l'ont bien dit lors du grand débat, on veut des services publics, profitons justement l'urbanisation, faisons, faisons oui, une force, une, une, faisons une, une opportunité. – proposition que j'ai depuis euh, Très bien, eh bien vous, vous, vous, dire, Valérie, voilà. vous avez le plus de retard que vous, vous, si vous, vous excusez-moi. Si <rire> Valérie, bien, vous avez plus de deux minutes de, de, de retard. Si vous souhaitez vous exprimer sur cette question de l'urbanisme à nouveau, sinon, nous passons à un autre sujet. Mais écoutez, moi, je m'amuse parce que la liste Agir avec vous s'est montée contre le projet d'urbanisation à outrance. Et effectivement, je me rappelle, tout le monde était favorable, enthousiaste par rapport à ce projet génial. Euh, je suis effectivement, euh, quand on vous dit que les projets bougent avec, euh, avec euh, cette dynamique de, de campagne, hein, euh, là, on est en, en plein dedans, quoi, en fait. Hein, donc, euh, c'est, voilà, donc... Euh, euh, oui, voilà, effectivement. Ouais, ouais. Mais, mais ceci dit, euh, nous, on reste aussi cohérents avec notre projet. On n'est pas contre des projets de développement, mais Évidemment. on est contre un projet d'urbanisation à outrance dont on n'arrive pas à percevoir le sens, ni encore, du point de vue financier, à voir, en fait, quels sont les avantages pour les villes je, je, voilà, c'est juste ça en fait. Hein. Donc euh, nous, on reste effectivement attachés à une qualité de vie, à grossir euh, au rythme naturel en fonction des objectifs du SDRIF, en respectant les objectifs du SDRIF, mais on n'a pas besoin de faire trois fois ce que demande le SDRIF on peut afficher les temps, de parole, que les uns et les autres puissent les constater. Stéphane Mirambeau, Jean-Baptiste monique vous voilà. êtes quasiment à égalité. Voilà. Sylvie Sevin-Montel mmh. et surtout Valérie Bain avec plus de retard. Et uh, Kouros Golcolab, 7 minutes taquille. 27. Uh, Sylvie Sevin-Montel, on va passer à la question de la sécurité uh, à présent. Quelles sont vos propositions Vous avez été uh, en charge de, sur ce mandat de la sécurité aussi, en tant qu'adjointe au maire. Uh, quelles sont vos propositions si vous êtes élu maire Alors, des propositions, bon, j'en oui. aurai uh, forcément un certain nombre qui sera dans la continuité de ce que j'ai fait pendant cinq ans et demi puisque je n'ai plus la sécurité depuis le mois de juillet. Je tout s'est arrêté du jour au lendemain, donc tout, tous les projets se sont arrêtés du jour au lendemain. Et c'est vrai que tout, tout ce qui est référent citoyen, j'avais mis ça en place avec beaucoup d'énergie depuis déjà un an. Ça faisait un an qu'ils avaient vu le jour, donc je les déploierai, et je continuerai à les développer parce que ça fonctionne extrêmement bien. Je continuerai bien sûr à professionnaliser un peu plus la police municipale qui a vraiment besoin qu'on s'occupe d'elle qu'on augmente aussi le, le, le, le, la qualité de leur travail au niveau du matériel, même si on a fait beaucoup depuis 2014, certainement. Mon objectif, c'est de passer à 6 policiers municipaux. Euh, donc ça, c'est pas d'ASVP, ça on ne va pas reprendre des ASVP, ça c'est certain, euh, parce que leur rôle est, est, est, est malheureusement pas assez en adéquation avec, euh, avec des policiers municipaux. Ils ne peuvent même pas aller dans les voitures de police. Vous voyez ce que je veux dire Donc, les SVP, on n'en prendra pas. Et par contre, six policiers municipaux minimum, on continuera. Il y a un point très important parce que la sécurité à Villepreux, on est une ville qui est plutôt tranquille, il faut qu'elle le reste. Ça, c'est ce que je dis de 2014. Il faut qu'elle reste tranquille. Pour ça, il faut travailler. Et il faut travailler toute la semaine et, et avec proximité avec les, les Villepreuxiens. prosiens. Donc, on a une police de proximité. Il faut qu'elle continue sur cette voie-là. On a des soucis, quelques soucis de sécurité routière, il ne faut pas se mentir. Donc on a des jumelles, on a euh, des, des, des agents qui sont extrêmement présents sur le terrain et qui sont le, le moins possible dans les bureaux. L'objectif, c'est qu'ils soient dehors. Et ça, J'ai vraiment réussi ça, donc j'en suis très heureuse. Quand ils seront 6, ils pourront en faire encore plus. Mais c'est vrai que cette proximité-là et la proximité de l'élu. Pendant cinq ans et demi, les villes proches, avec mon aussi. je peux vous garantir qu'il m'appelait. Tout de suite, dès qu'ils avaient un problème. Donc, j'étais une élue extrêmement de terrain, euh, comme je le suis sur d'autres sujets, depuis 12 ans. Et ça, il faudra continuer à être sur le terrain avec eux et avec les administrés pour les écouter. Beaucoup de sujets de voisinage. Et la sécurité routière, je reviens dessus, c'est un vrai sujet. Il y a, on a deux départementales qui sont très accidentogènes, la D11 et la D98. J'avais à l'époque, ça fait deux ans malheureusement qu'on a eu un accident mortel, j'avais alerté le département et j'avais enfin obtenu au printemps dernier, après tout s'est arrêté et je sais qu'il n'y a pas eu de... Là, il faut reprendre le dossier, c'est que le préfet avait accepté qu'on ait un radar mobile. Donc j'étais très, très fière d'être montée au créneau là-dessus parce que c'était important de pouvoir sécuriser ces deux départementales-là. Et puis je m'arrêterai là après, je reprendrai aussi le dossier où j'étais montée au créneau auprès du gouvernement, de M. Macron, M. Castaner et M. Edouard Philippe, pour la police municipale, pour les recrutements. C'est un réel sujet que les villes présentes ne peuvent pas savoir. Et là, ça m'avait pris beaucoup de temps. Il faut agir pour qu'on ait une RPM PM et qu'on puisse cranter pour avoir des agents... Euh, et qui restent, parce que souvent les agents ne restent pas, ça c'est un vrai sujet. Donc je, je reprendrai tous ces dossiers-là, euh, tous ces dossiers en main. Valérie, ben on vous écoute à présent parmi vos différentes propositions. Euh, réactiver les, les comités locaux de surveillance et de prévention de la délinquance ou encore un travail en synergie avec la PN, police nationale et la police municipale des ouais. clés Alors du coup, euh, je ne pense pas euh, qu'il y ait un problème de qualité sur la police municipale, mais effectivement il y a un problème d'effectifs de, pour pouvoir couvrir des plages horaires qui conviendraient plus aux attentes des villes prosiens. Donc, euh, dans ce cadre-là, effectivement, on ne peut que euh, aller dans, dans le sens des attentes des villes preziens, puisque la sécurité est au cœur euh, des enjeux de cette campagne municipale. Après, en termes de sécurité, on parle aussi euh, d'aménager, en fait, des, on parle de circulation douce. Bon, ben, il faut du coup... Euh, Penser avec les associations et puis les personnes compétentes, les professionnels experts, en fait, une, il y a moyen de mettre en place cette circulation douce. Euh, on peut donc faire de, de la prévention. Nous, on souhaite aussi, euh, pour toujours accompagner cette sécurité. Euh, il y a il n'y a plus en fait d'ateliers, d'entretien de vélos. En fait, on voit des gens qui roulent sans lumière, qui roulent sans frein. Et donc là aussi, c'est quelque chose qu'au niveau d'une municipalité, on doit pouvoir encourager et essayer de changer les pratiques et d'éduquer. Bon, sur la sécurité, il n'y a pas vraiment beaucoup de. On a déjà 35 caméras. Voilà, on est déjà bien équipé de ce côté-là si en un mot si vous souhaitez... juste au niveau des juste caméras c'est très très important c'est que j'en rajouterai à toutes les entrées de ville parce que c'était déjà prévu avant oui. et je continuerai ça bien sûr. Kouros golgolab sur et vos plus, différentes oui. propositions concernant la sécurité, j'ai noté brigade canine que vous souhaitez mettre en place une police municipale montée aussi et renforcer la police municipale avec deux agents. Brigade canine, police municipale montée, la police municipale est d'abord préventive, il faut qu'elle soit visible, l'uniforme, c'est l'uniforme qui est respecté. Elle est visible de loin dans toutes les villes. Ne, ne souriez pas, Madame Sevin. Mais surtout, ne me coupez pas. Et, <rire> toutes les villes qui ont, place, qui ont mis en place la police municipale montée. car je la connais. Allez voir l'article du Parisien. Ça marche très, très bien. Mort-Pas, Elancourt, euh, Plaisir, mais, euh, bientôt. Ils mettent tous en place la police montée. Vous voulez savoir combien ça coûte Je peux euh, vous euh, le donner. Vous venez dans ma réunion publique et je vous le dis. Vous, vous avez été euh, un des principaux. Un des principaux une des principales mères adjointes, d'abord à la culture deux ans. La culture est anéantie, il n'y a plus rien. C'est un des piliers de la ville. Après, vous avez été à... À 2011. Après il n'y a plus rien, madame, il n'y a, a plus rien. Euh, ah, oui. Excusez-moi, juste, euh, monsieur proposition voilà, sur les, tout tout les tout voilà. propositions voilà. sur la sécurité. la sécurité. Quand on parle de culture, je voudrais juste qu'on parle aussi de sécurité. Bien que ça, le rouge, c'est toujours vitreux. C'est toujours. C'est les chiffres, monsieur. Non, vous ne voulez pas, pas qu'on en parle Je les mets sur le site, tout simplement, ville ce soir et demain. C'est votre projet mais, mais le projet police municipale monté avec un effectif, effectivement, de deux policiers de plus, c'est une police préventive. Fait 7, alors .5. Voilà, police préventive, c'est ce que vous venez de dire. Non, euh, non, police, c est, c est, moi, euh, j'ai dit 6. Voilà, euh, police préventive euh, et également une brigade canine. Le coût de, cette, de la mise en place de cette structure... Pour deux chevaux, on a, fait, on a étudié les oui. questions. C'est 20 000 euros pour l'entretien et pour les deux chevaux. L'achat des chevaux, ça fait 10 000 euros. Et il faut avoir les deux policiers. Et de toute manière, les deux policiers, il faut les recruter à la Garde Républicaine parce que. Ils... De l'argent. Enfin, mais, ça coûte cher. Madame, mais c'est la même chose. De toute manière, ah, vous, bah devant, non, vous devez en en en... Bah, vous voulez embaucher, non Vous avez écrit à M. Macron pour avoir. C'était ma... pas pour ça. C'est pas pour bah, ça. J'ai écrit du tout. Vous n'avez pas écouté, M. Gobert. Ces, ces policiers, ils vont. De toute manière, ils restent... Les policiers ne restent pas sur la ville parce que. Ils le vivent mal. J'ai discuté avec eux. Pourquoi ah, ils voilà. ne qu Parce, que, secondes parce que, secondes que quand il y a pour une réunion, vous, vous les prenez de haut, monsieur. Donc, je... Vous mettez à parler On les deux au conseil hein. municipal, dans un délit, où l'opposition doit hein. se retrouver dans une petite pièce à la maison de Fultmes c'est une qu -ce honte. Qu'est-ce aura 5 secondes. Sur la sécurité la vidéoprotection des dizaines de milliers d'euros, je pense que ça qu suffit. Ce n'est pas efficace. Euh, augmenter euh, l'effectif le, de, de deux policiers, de préférence des cavaliers, police municipale montée qui apporte la ruralité, l'autorité. et, et sur la sécurité, quelles sont aussi vos propositions Il y a aussi un renforcement de la police municipale sur Il y en a sur surtout même, parce que c'est vrai que, de toute façon, pour nous, c'est très clair. villepo n'est pas une ville d'insécurité, et les statistiques de la police nationale le montrent bien. On est la ville de Sky où il se passe le moins de choses, on le sait bien. Donc il y a eu un gros effort sur la vidéoprotection. Il y aura toujours des actes des délictueux sur le territoire. Il faut évidemment qu'on mette les moyens pour lutter contre ça. C'est ce qui a été fait, notamment avec la vidéoprotection, avec l'armement, de la police municipale et des caméras seront repositionnées tactiquement en fonction des différents besoins, mais on ne redéploiera pas encore il y a 35 caméras, il est hors de question de monter plus. Ce que souffre ce dont souffrent les villes ce c'est pas ça. Moi, personne ne, ne me dit « Monsieur le maire, j'ai peur quand je sors le soir » ou « j'ai peur de me faire agresser dans la rue ». Là où, où on nous interpelle, c'est quand il y a des rassemblements, notamment évidemment de jeunes le soir, quand il y a du bruit, quand les gens ne peuvent pas profiter de leur jardin l'été, parce qu'il y a énormément de bruit, ils souffrent aussi des incivilités, des dégradations, et c'est bien ça le sujet. Ce sont les incivilités, et les incivilités... On ne résout pas cela en donnant un numéro de portable de l'adjoint en charge de la sécurité. Il faut proposer autre chose, il faut être sur le terrain avec une force d'intervention locale. C'est notre proposition, la brigade d'intervention de nuit qui sera pilotée évidemment par le responsable de la police municipale et qui aura vocation à intervenir dans les horaires vous les avez plus adaptés. Écoutez-moi, écoutez-moi, ça c'est si vous qui le dites, ils vont être très très heureux d'entendre cela. Ils vont, vont intervenir sur un, sur un principe extrêmement simple, euh, le ville, ville preusien soumis à une incivilité appelle la patrouille est carrément dans la ville elle intervient en quelques minutes elle met un en faim, elle met une fin à ces incivilités. en quelques semaines il n'y aura plus d'incivilité dans le plat vous savez ce qu'on fait du Gilles Rose Golgolab, une fois de plus vous avez beaucoup d'avance Vous connaissez les endroits de deal monsieur goal goal bien sûr ou oh oui et vous allez envoyer deux personnes vous en de commissariat homme et femme incivilité excusez-moi monsieur je ne parle Stéphane à tous les deux s'il vous plaît s'il vous plaît stop course Golgolab, merci de plus vous avez beaucoup d'avance sur les autres. Nous n'allons pas pouvoir respecter l'égalité de temps de traitement pendant, pendant cette campagne. Sinon, et, et ensuite, je revois le temps de parole. Jean-Baptiste Amonique, c'est à vous. Excusez-moi, je vous passe la parole sur la question de la sécurité. Merci. Alors, sur la sécurité, la priorité, c'est effectivement qu'il y ait de la présence humaine sur la commune. Donc, moi, je suis tout à fait en accord avec ça. Il faut renforcer les recrutements de la police municipale. C'est pas une mince affaire. Il faut voir comment on peut justement développer des mécanismes incitatifs pour les faire venir. Il ne faut pas aussi se mentir. Il y a des policiers municipaux, notamment des jeunes, qui préfèrent aller dans des communes où, excusez-moi l'expression, l'action. Pourquoi Parce que M. le maire l'a dit et je le rejoins sur ce point, il n'y a pas de grosse insécurité à Villepreux. Le sujet de la sécurité à Villepreux c'est les incivilités du quotidien et là il y a une loi, la loi engagement et proximité qui est passée il y a peu de temps au Parlement qui renforce considérablement les pouvoirs du maire et donc moi je suis tout à fait, tout à fait disposé à prendre les sanctions et prendre les arrêtés, notamment pour maîtriser les débits, les débits de boissons, pour sanctionner ceux qui ne respectent pas les règles de stationnement. Les incivilités du quotidien, on peut les sanctionner on peut, faire, on peut faire des choses. Bon. Sur, euh, la vidéo, euh, la Sur la vidéo, la protection. Sur euh, vidéoprotection, je considère effectivement que 35 caméras, c'est suffisant. Il y en aura peut-être quelques-unes à, à ajouter, notamment en entrée de ville ou dans des endroits où on a euh, des retours, comme quoi il y a quelques, quelques problématiques. Euh, ce que je souhaite, en revanche, c'est qu'on puisse euh, avoir un bilan de l'efficacité du dispositif afin de le moderniser. Euh, L'idée d'avoir des caméras nomades, je pense que c'est une bonne solution. Et puis... Euh, euh, et puis dire aussi que, si, si, c'est tout à fait possible. Si, si, maintenant c'est possible. Euh... – Et puis oui, sur, sur la sécurité la présence humaine avant tout, je ne reviendrai pas non plus sur l'armement de la police municipale parce que c'est d'abord donner la possibilité aux policiers municipaux de se protéger que d'avoir une arme. Mais euh, la priorité des villes villepruziens, ils nous le disent pendant cette campagne, c'est la lutte contre les incivilités et donc ça sera, la, ça sera notre priorité. Et Mme Bain a évoqué le CLSPD, moi je souhaite que ce CLSPD se transforme en CISPD, donc qu'il y ait une vocation intercommunale, pas intercommunale à l'échelle de l'agglo, mais qu'on puisse travailler en coopération avec les, sous, avec les clés sous bois et plaisir et une grande partie des candidats seraient prêts à nous suivre là-dessus si on est aux responsabilités, parce que la délinquance et l'insécurité ne s'arrêtent pas aux frontières de Villepreux et on a des zones d'intérêt commun. Vous êtes quasiment tous à 9 minutes 30 de temps de parole. Nous arrivons à la fin de cette émission. Nous n'avons pas le temps d'aborder la question de la démocratie locale comme c'était prévu. J'aimerais que vous ayez le temps de vos différentes conclusions. Juste Valérie, Bain vous avez le plus de retard, comme je l'indiquais déjà tout à l'heure. Vous avez 2 minutes 30 de retard sur les autres avant même de passer aux conclusions. Soit vous souhaitez intervenir sur la, sur la sécurité une nouvelle fois, soit vous aurez plus de temps pour conclure. Je... Euh, je peux conclure Voilà, je vous, laisse, je vous laisse conclure. Pour les autres candidats, je le précise, vous aurez une trentaine de, une trentaine de secondes de conclusion. De toute façon, l'émission arrive à sa fin. D'accord. Bon, bah, du coup, euh, je vais revenir sur l'intérêt d'avoir de nouveaux visages en fait, euh, dans le cadre de cette campagne municipale, puisqu'on a vu en fait, euh, les tensions. Donc, euh, voilà, nous aussi, on est le garant d'une... Euh, d'une gouvernance apaisée, en fait, euh, par rapport à ce que l'on peut vivre en ce moment. Euh, nous, notre projet, il repose sur quatre piliers, en fait. Donc la démocratie locale dont nous n'avons pas pu parler aujourd'hui, mais vous, vous allez nous inviter les gens à venir nous rejoindre dans nos réunions publiques. L'équité, c'est-à-dire euh, travailler pour tous les quartiers, euh, parce que là, il y a eu quand même beaucoup de moyens mis sur les Hauts-du-Moulin et à euh, Villepreuse, il y a effectivement de nombreux quartiers. Nous voulons aussi donc, la maîtrise budgétaire, aussi, puisque moi, personnellement, j'adore euh, les finances, donc euh, c'est quelque chose euh, auquel je suis très attachée. Et puis, du coup, la qualité de vie par la vie associative, euh, la vie locale, le dynamisme de, du commerce, les associations, la culture, enfin voilà. Donc ça, c'est la façon dont, dont nous voulons euh, travailler. Je reviens aussi, donc, puisque je suis nouvelle dans, autour de cette table, pour dire que donc, je suis à la fois en fait, directrice d'EHPAD, donc gérer des budgets rigoureux, je sais ce que c'est, et puis du coup j'ai aussi une approche en fait, sociale du vivre-ensemble. Donc C'est aussi ce que les gens apprécient en fait, dans ma candidature, c'est à la fois cette garantie de, de compétences et puis cette, cette vision du vivre-ensemble. Je profite de l'occasion pour remercier tous mes colistiers et leurs familles aussi, puisque ça, ça demande beaucoup d'énergie de s'investir dans une campagne. Je remercie aussi tous les vilpreuziens qui viennent à notre rencontre, qui nous, qui nous aident à réfléchir, qui nous apportent des solutions qui critiquent nos promesses et qui, du coup, nous amène aujourd'hui à proposer un, un programme donc, euh, voici, que, que nous allons distribuer. Voilà, nous en sommes très fiers, nous en sommes très fiers, exactement. Et donc, nous avons des réunions publiques. La prochaine se passe samedi 29 à 16h à l'annexe du théâtre. Nous espérons vous y voir nombreux. – Stéphane Mirambo c'est à vous pour la conclusion, Mirambeau. en une trentaine de ouais, secondes. – Alors Une trentaine de secondes, ça a été extrêmement compliqué pour moi, parce que vu que j'étais au centre de beaucoup de critiques, moi je voudrais juste re revenir, on pourrait penser qu'avec saint listes, Villepreux est une ville qui fonctionne mal, c'est une ville de l'inculture, c'est une ville de l'insécurité, moi je voudrais qu'on retienne simplement que Villepreux est une belle ville, et c'est pour ça que je pense, j'espère qu'on est tous là pour ça, c'est une ville qui est préservée, c'est une ville qui est recherchée, c'est aujourd'hui une ville verte, c'est une ville qu'on connaît maintenant, non plus parce qu'elle est proche de IKEA, c'est parce qu'on a envie de venir. Il y a des gens qui veulent venir et qui rêvent de venir sur Villepreux et les Villepreuxiens, quand ils sont là, ne veulent plus quitter cette ville. Moi, je dirais, gardons en tête tout le positif qui a été fait. Il y a un bilan réel, un bilan fort. C'est le bilan de 12 années de mandat. Alors, on peut aimer les promesses, on peut aimer, aimer les rêves. Moi, quand je vois, c'est vrai que le programme que je défends, il y a moins de rêves dedans, mais il y a beaucoup de réalisme et de responsabilité. Maintenant, le choix est au ville bien évidemment. Le 7, également, vous avez fait un petit peu oui, plus... De... Oui. Le, le 7, 7 Madame le 7, le 7, dans notre seule réunion pub publique euh, au port de Jean de La Fontaine. une fois de plus, Merci, effectivement, monsieur. je renvoie les, uns, euh, les électeurs, les électrices les uns et les, les autres euh, au site internet hein, des différents candidats pour avoir la totalité de leur programme. Et aux réunions publiques, vous avez compris, il y en a encore d'autres d'ici au premier tour. Jean-Baptiste amonique pour votre conclusion. Même chose – Oui, on n'aura malheureusement pas eu un, un débat, à mon avis, audible pour les villes proséens et c'est bien dommage. Cas, euh, ouais. euh, je pense que, euh, on aura... là, on n'a pas parlé de démocratie locale, donc moi je vais faire ma conclusion là-dessus, parce que c'est important. Euh, moi, je ne suis pas euh, élu, euh, je suis aussi un nouveau visage dans cette élection. – Oui, sur la de 2014 euh, non élu, non élu. Non ouais. élu. non élu, ouais. ah, Oui, mais ce qui montre bien que nous avons toujours eu des désaccords aussi. Donc je suis sur un. C'est le moment de la conclusion. Voilà, ma conclusion en si si mon... va couper, vous euh, n'aurez pas tous parlé. Alors, donc donc allez-y. Démocratie, démocratie locale et participative, c'est important et c'est au cœur de notre projet. D'ailleurs, nous avons mené une enquête pendant cette campagne pour prendre le pouls de la population parce qu'on considère qu'on ne peut pas tout savoir, qu'on a besoin aussi d'avoir les retours des villes présiens pour construire notre projet. C'est pour ça que c'est un projet citoyen. Il a été co-construit avec les villes présiens. Et le slogan pour la ville de demain, parce qu'on porte une nouvelle ambition. Je l'ai dit, il y a des choses qui ont été faites, qui ont été bien faites, mais on peut pas aujourd'hui arriver en disant mon projet, c'est le bilan, et mon projet, c'est la maîtrise budgétaire. Je, je, je, c'est la, la rigueur en budgétaire. Secondes. En 10 secondes, un, un budget, ce sont des choix politiques. Et nous, les choix politiques, nous les ferons dans notre projet. Ils plairont ou ils ne plairont pas. Toute promesse sera financée, on ne fait pas des fausses promesses. Et on a une ambition qui est d'apaiser Villepreux et de lui donner un second souffle. Sylvie montel votre conclusion en 40 secondes Alors, pour terminer... Je suis donc élue depuis 12 ans. Je resterai une élite de proximité. Ce que je fais depuis 12 ans, je sillonne la ville en permanence. Donc je tiens énormément cette proximité que les villes prosiens apprécient chez moi, qui vont apprécier avec mon équipe. Donc je, je, je, voilà, je, je mobilise un maximum les villes prosiens. Au, au niveau de tous les projets, bien évidemment, je vais répondre la même chose ils sont finançables, ils sont responsables. Le projet, les villes prosiens l'auront dix jours avant le premier tour dans leur boîte aux lettres. Et donc tout sera dedans. Il n'y a pas de de promesses non tenables dans, de, dans notre projet. Kouros Golgola, votre conclusion, vous aurez qu'un secondes maximum. Maison médicale de garde ouverte de 8h30 à minuit, euh, ouverture de la culture, musée, office de tourisme, un grand collège pour les petits parce que ça arrive en saturation, L'imitation de l'urbanisation et, et, enfin, une, et, et enfin une police de sécurité. Tout est financé, tout est, financé. Tout est travaillé des centaines d'heures et vrai. il n'y a pas beaucoup de financement parce que ça va être une maison médicale privée, contrairement à vous qui le va reste. être publique. Vous me disiez non au départ, maintenant vous voulez le faire. l'urbaniste vous avait dit, effectivement on est allé trop vite, maintenant euh, vous voulez le faire. Il faut être cohérent, monsieur Mirand. Merci à tous les cinq d'avoir participé à cette émission. Merci d'avoir participé à ce débat. Les temps de parole s'affichent une dernière fois. Comme j'avais indiqué à plusieurs fois, vous avez plus de retard. La campagne se poursuit, nous aurons l'occasion de équilibrer tout ça au cours des différents rendez-vous que vous allez proposer sur la commune. Je vous rappelle la date du premier tour du scrutin le 15 mars. D'ici là, à bientôt sur TV 78 et Radio Sensation pour un nouveau débat.